les abonnés pour une toute nouvelle vidéo donc euh, un tuto comment voir format et chapitre 1 saison euh, 2 mais j'avais dit que c'était à 5 likes mais bon j'ai craqué un peu d'un moment et du coup vous irez dans la description et donc euh, en fait si quand vous lancer le launcher ça va rien faire ou, ou ça veut dire que ça sera patché peut-être non ça, ça, ça se patch pas, donc il y a aucun risque de ban. Non ça se patch pas, c'est que moi des fois je suis le avec nous mais... euh, Donc là, vous allez dans la description, vous aurez téléchargé Fortnite saison 1. Donc voilà, vous cliquez dessus, ça prend 10 gigas au moins. Ensuite, vous allez télécharger ERA sur le serveur. Alors le ERA à savoir qu'on clique dessus bon, ça c'est quoi Alors, quand vous cliquez dessus donc, hop vous avez invitation invalide hum, donc à la discord donc voilà et Moi vu que euh, j'ai le ERA et bah, dans la description il y aura, il y aura un site que j'ai créé avec Wix. Je vous ferai montrer dans un autre tuto comment ça servir pour créer. Après, donc du coup, ça vous irez dans la description, on la sera marqué. Donc je rejoins mon serveur Discord en cas de problème. Donc vous cliquez dessus, vous n'êtes pas obligé. Donc, euh, voilà. Voilà, donc moi euh, j'ai le Discord lancé, truc et tout. Moi j'ai déjà rejoint ce serveur. Hein. Euh, juste là. Euh, ensuite, net runtime. Voilà. Quand vous avez. Ça, vous euh, faites ouvrir un fichier donc voilà vous avez un truc dans bon, moi j'ai déjà installé j'ai déjà installé alors euh... donc, voilà ensuite dans téléchargement vous aurez euh, un petit truc euh, Fortnite moi dans une fait Fortnite donc vous créez un fichier vous mettez pas la Win Server la Win Server moi je l'ai mis pour rien on est peux même c'est pas pour ça donc un euh, runtime euh, pas obligé non plus hein, vu que ça ça, ça, ça fait d'autres trucs donc voilà quand vous relays vous faites euh, par contre il faut tout de suite avoir une rare une rare vous faites une rare euh, et vous regardez donc euh, NcH Software, donc, vous cliquez pas. Regardez, vous allez ici là. Winrar Download Free, donc hop Ok. Voilà et ça, si vous faites télécharger Winrar. Bon après, c'est un petit peu débile qu'ils mettent le winner. parce que chaque fois qu'on rentre dedans, on peut tout simplement euh, cliquer sur la croix et ensuite continuer à donc là quand c'est fait, vous faites tac. Ensuite vous faites euh, exporter arrelege.rar moi c'est pas moi c'est écrit ajouter c'est normal parce que moi je l'ai déjà fait. Ensuite vous aurez les deux fichiers. Donc euh, vous aurez votre euh, relays, Fortnite Ça va rien faire du tout. Donc voilà, on va aller dans Fortnite Danger. Donc le ERA tout simplement si ça fonctionne pas de télécharger ce truc en fait, vous faites allez dans les paramètres vous allez dans mise à sécurité sécurité windows et ensuite euh, et là, désinstaller euh, ira si ça ne fonctionne pas donc voilà ensuite vous allez dans gérer les paramètres et là protection en vous retirez après que le téléchargement est fait et eh bah ben, vous pouvez faire là, tout simplement le bête pour pas que voilà vous avez votre ERA même je peux quitter à ah, même avec l'antivirus et revenir donc voilà ça se lance voilà hop vous avez le ERA vous allez dans settings vous faites 3 du points vous allez dans Event Fortnite, donc dans votre fichier que vous avez dit de créer et mettre Fortnite et Relays. Genre, euh, voilà. Ensuite, vous faites... Tac. Tac. Fortnite. Ensuite, il y aura Fortnite. Et juste ici, là, vous faites sélectionner un dossier. Vous cliquez pas. Vous cliquez sur rien. Hein. Vous cliquez ici dans le vide. Vous faites sélectionner un dossier. Save. Home. Et là. là ça prend un peu de temps euh... ah oui merde Attends. donc euh, voilà tac. ah c'est parce que moi j'avais cliqué donc là hop, voilà voilà save tac et là normalement ça doit le faire à part si mon pc il est vraiment trop con oui oui ça se lance ça se lance, là, ça, se lance, là. Ça, se lance là. ça se lance, ça se lance, ça se lance. Voilà, j'ai cliqué trop de fois. Apparemment. Voilà, Fortnite qui se lance. Bon, il y aura oublié quitter. Pas obligé. Vous êtes dans Fortnite. Donc hop. Donc si vous avez téléchargé Era, il n'y aura aucun problème. Donc attendez. Euh, vous n'allez pas dans le lien, dans la description. Il y aura un petit Discord pour le truc là, pour le Era. C'est quoi un autre truc Vous faites explorer les serveurs publics. D'accord. Et vous mettez Era ensuite comme ça entrer. Il a ensuite ici avec le logo comme ça Era. Il s'appelle Fortnite Mode. Oui je okay. In every version between saison 2 et saison 7. donc Era. Vous cliquez dessus tranquille Mono. molo. <rire> Bienvenue sur Era. On peut tout simplement on pas si je comprends Fortnite là il me fait googler. voilà on unload. Ah. Unload. vous allez dans download Là. de l'eau de l'eau de l'eau et après vous Fortnite qui se se fermer et ils vous demanderont même pas une connexion. Sauver le monde, vous direz dans un autre dans à 5 likes parce que franchement, ça like là je craquerai même pas. Non non non non non parce que là c'est un peu trop cheat alors à 5 likes allez. Allez, mettez des pouces bleues pour avoir sauvé le monde gratuitement avec le Fortnite chapitre voilà Battle Royale voilà ça a pris votre jeu en quelques secondes voilà ensuite ça fait enjoy truc et tout euh, je sais pas pourquoi moi, ça après euh, moi en vidéo j'ai quelques lags et voilà comme le jeu. bon après euh, en vidéo j'ai beaucoup de lags sur les fortnite okay. Regardez. Allez, je vais faire.. Tac euh, tac tac tac tac tac tac tac tac. Voilà. Non, ça mais ça fera moche, on me fout, moi, de je le fais. Vous allez cliquer ici. ou une en fête fait, auto. Automatique si pour que vous aucun bug. Après moi j'ai là c'est un peu de la merde. Hein. Donc, voilà. Et ça, on a plein de skins. La renégatrie 2. Après, faites gaffe au crash. Ne faites jamais d'emote. Sinon, après, vous crachez. Après, dans quelques mises à jour, ça va se faire. Quoi là, on est tous les fois online, hein Parce qu'il y avait des youtubeurs qui nous disaient des trucs, mais après, tu peux jamais te co. Tu rentres une adresse email et puis hop, ça fait pas. Mais là, non. Juste, je mets ça un peu plus beau voilà ça ça me fait plus beau donc euh, j'espère que vous aurez aimé ce petit tuto des maximum de likes juste pour euh, le sauver le monde et après un tuto dites moi dans les commentaires ce que vous aimez comme tuto et on se dit à la prochaine donc euh, franchement C'est... Euh, vous likez déjà, vous abonnez. Donc euh, à plus.